Bonsoir à tous, j'espère que vous regarderez cette vidéo dans les prochaines heures ou les prochains jours parce qu'il y a des réponses très intéressantes aux questions ou aux réflexions qu'on a faites cette semaine. Donc il y en a trois, je vais essayer de faire le plus rapidement possible, mais euh, je vais quand même l'être le plus complet possible. Trois questions. Première question, pour faire des jus, qu'est-ce qu'il y a de mieux, mieux entre euh, presse à blender, extracteur ou centrifugeuse Deuxième question, euh, est-ce que manger des amandes c'est problématique parce que c'est gras Amandes ou noix Troisième euh, question euh, qu'on m'a posée et qu'on me dit tout le temps, oui mais moi j'aimerais bien bosser euh, mes abdos euh, parce que euh, j'ai du gras sur le ventre ou j'aimerais bien bosser mes fessiers parce que j'ai du gras sur les fessiers. Donc je vais essayer de répondre à ces trois questions. Euh, si euh, bah, les réponses vous trouvez trop longues ou s'il y a une, deux ou trois, vous pouvez passer le temps pour aller sur la bonne réponse. Donc première question, c'est ça va être la plus longue. Salut Steph, écoute bien, il y a des choses intéressantes, peut-être que tu sais, peut-être que vous tous vous savez, sinon ce sera un rappel et ça fera pas de mal. Donc, euh, presse à grume, blender, extracteur, centrifugeuse. Déjà les quatre ont un inconvénient, c'est que c'est du jus. Alors que si vous mangez le fruit, vous allez avoir un effet de satiété beaucoup plus intéressant. Exemple, au presse-agrumes, vous pressez, il vous reste l'eau, le jus, une partie des vitamines et des minéraux, mais vous laissez les fibres dans le presse-agrumes. Donc vous enlevez tout ce qui ralentit la pénétration du sucre dans le sang. Votre jus a un index glycémique relativement élevé. Si vous voulez avoir plus de réponses sur les index glycémiques, vous me demandez. J'ai créé un e-book et un guide spécial là-dessus. Donc... Euh si vous faites votre jus au presse-agrumes, il va falloir deux ou trois oranges pour avoir un grand verre de jus. Vous allez apporter donc le sucre de 2 trois oranges. Si je vous donne les 2 trois oranges, même si vous avez le temps de les manger, eh bien, euh, ça va vous faire trop. Donc ça, c'est le problème du presse-agrumes, mais en général, de toutes ces machines-là. Deuxième outil qu'on a souvent à la maison, le blender. Le blender, c'est euh, assez intéressant, puisque à condition de mettre des fruits bio et d'enlever les pépins, sauf si vous aimez ça, vous avez donc le fruit en entier, la peau, la pulpe, les vitamines, les minéraux, le jus, et surtout les fibres, d'accord Donc on a un effet de satiété un peu plus intéressant, un effet un peu puré qui est plutôt pas mal. Inconvénient, euh, souvent les hélices tournent vite et ça peut chauffer votre mixture, votre fruit, et donc euh, bah, on peut dégrader une partie des vitamines. C'est pour ça que je conseille avec le blender de mettre des glaçons mettre des fruits surgelés ou de mettre de l'eau qui sort du frigo. Deuxième outil, la centrifugeuse. Euh, pour moi, euh, elle n'a que des inconvénients. Elle tourne très vite, plus vite que le blender. Donc elle chauffe très vite et vous n'avez pas... Euh, salut Jo euh, Vous n'avez pas la possibilité de euh, mettre des glaçons dans votre centrifuge. Donc ça tourne très vite, vous chauffez, vous abîmez une partie des vitamines. Et inconvénient, elle retire toutes les fibres. Donc il vous reste de l'eau sucrée avec du goût. Donc au niveau diététique, c'est pas du tout intéressant. Donc pour moi, la centrifugeuse est globalement à bannir uniquement si c'est des questions de goût. D'accord Si vous n'aimez pas les fibres, si vos enfants n'aiment pas les fibres, effectivement la centrifugeuse peut être intéressante, mais c'est que du goût. Il n'y a aucune notion nutritionnelle ou diététique. Troisième outil, l'extracteur de jus, qui est parfois un peu plus cher, donc ça c'est déjà un inconvénient. L'avantage, il tourne très doucement, d'accord, moins de 60 tours par minute en général, donc il ne chauffe pas les vitamines, il ne chauffe pas le fruit, donc il garde les vitamines en entier. Inconvénient, il retire une grande partie des fibres. Voilà. Donc si on résume, le presse agrume, moi je le mets de côté. En numéro 1, je mets le blender, il tourne très vite. Mais il garde tout, et puis on peut quand même euh, refroidir les hélices avec des produits froids. Numéro 2, l'extracteur. On garde les vitamines parce qu'ils tournent doucement, et euh, il garde quand même une grande partie euh, des fibres, même s'il enlève la plupart des fibres dures. Troisième, le dernier, la centrifugeuse, euh, qui prend aussi beaucoup de place et que je trouve beaucoup moins intéressante. Donc, ça, c'était sur la première question. Donc, ça va faire long. Deuxième question qui est. Euh, « Ouais, mais les amandes, c'est gras, les noix, c'est gras, vous mangez ça, c'est grave ?» Non, c'est pas grave. Pour ceux qui, et celles qui sont fans de Camelot euh, et qui connaissent le personnage de Kadoc, le gras, c'est la vie, d'accord Effectivement, votre cerveau consomme du sucre, baigne dans du gras, euh, vous avez besoin de gras, j'ai déjà mis plusieurs emails, plusieurs vidéos là-dessus, et en plus, l'avantage des amandes, ou des noix, des oléagineux, euh, c'est que c'est du très bon gras, principalement des acides gras mono ou polyinsaturés, très bon pour le renouvellement cellulaire, les neurones, la membrane des cellules. Ça contient aussi beaucoup de protéines, à peu près 20%, beaucoup de vitamines, beaucoup de minéraux, notamment comme le calcium. Et sachez que le calcium des amandes ou des noix, vous l'assimilez deux à trois fois mieux que le calcium du lait. Donc si vous avez un manque de calcium, Consommer plus de gras, mais plus de gras végétal, les amandes, les noix, les avocats, que du lait. Voilà, donc ça, c'était une réponse assez rapide. Mangez du gras, s'il vous plaît, mangez du gras, notamment en collation, mais plutôt du gras végétal, sain, bio, brut, peu transformé. D'accord, prenez vos noix, vous l'ouvrez, c'est peu transformé, c'est beaucoup plus intéressant que du gras trans que vous allez trouver dans des donuts, par exemple. Troisième question, alors celle-ci c'est la pire. C'est celle honnêtement je suis gentil euh, parce que tout le monde ne peut pas savoir mais j'en peux plus. Cette question j'en peux plus. Euh, alors c'est plus une réflexion qu'une question d'ailleurs, c'est euh, je veux travailler mes abdos, je veux travailler euh, mes abdos parce que bah, j'ai du gras sur le ventre. Ou je veux travailler mes cuisses et mes fesses parce que je veux affiner, ou etc. Alors, d'une manière générale, mettez-vous bien ça dans le crâne. Le gras du ventre n'est pas réservé aux muscles des abdominaux. Et c'est pareil pour tout le reste du corps. Ce ne sont pas vos fessiers qui vont manger le gras du ventre. Votre graisse de fesses ne va pas se transformer en muscles fessiers beaux, gonflé et bombé et dur. Et pareil pour les bras et toutes les autres zones. Je vais même prendre un exemple caricatural. Vous pourriez faire un exercice de mollet, 800 fois par jour avec 100 kg sur les épaules, ce sera très dur, vous aurez des courbatures, et vous allez même brûler le gras sous les bras ou au niveau du double menton. D'accord Donc, le gras n'est pas compartimenté. Voyez votre corps comme un grand moteur qui brûle de l'énergie, avec beaucoup de muscles à différentes zones qui brûlent de l'énergie. Ça, c'est la base. Et voyez votre gras, si vous en avez, comme un grand frigo ou un grand réservoir. Euh, tiens, une analogie qui me vient comme ça euh, Vous avez une voiture Votre moteur est à l'avant Votre réservoir est à l'arrière par exemple C'est pas le moteur qui est à le plus proche du réservoir Si on avait un moteur sur les quatre roues Et quatre petits réservoirs Non, vous avez un moteur général Qui va consommer son réservoir général Et bien le corps, c'est pareil Votre corps, il va aller chercher de l'énergie Là où il en a besoin Dans les sucres, dans les muscles euh, Dans le foie, où il y a aussi des sucres euh, ou dans le gras. Donc, en général, c'est le, euh, le dernier gras qui s'est déposé, qui va partir en premier. Euh, c'est l'inverse dans comptabilité. C'est première entrée, dernier sortie. Donc, si vous avez toujours eu un petit peu de gras sur le ventre ou sur les hanches, eh ben, vous allez conserver ce gras le plus longtemps possible. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Il y a une seule technique pour libérer le gras à des endroits souhaités. Une seule. Évidemment, c'est toujours bien manger, bien dormir, euh, avoir un mental qui va bien et faire du soin. La seule technique, c'est d'utiliser des technologies minceurs comme euh, la cryothérapie, l'acupuncture, les ultrasons qu'on a au centre, euh, les, les infrarouges comme le light angel, ou le massage palpé-roulé, soit sous forme de machine, plus ou moins efficace, soit à la main où on va travailler, ou un petit peu les cosmétiques. Voilà, C'est la seule chose pour aller chercher du gras localisé, sachant que même en faisant du soin minceur, il faut absolument, je dis bien absolument, brûler le gras qui sera libéré et ne pas le restocker en ayant une alimentation trop riche. Donc s'il vous plaît, euh, aujourd'hui, quand vous avez un besoin d'amassissement généralisé, travaillez tous vos muscles, globalement, et si possible les muscles les plus gros, les muscles du bas du corps, les cuisses, les muscles du tronc, abdos, et poitrine et surtout le dos, il y a énormément de masse musculaire dans le dos, donc ça, c'est ce qu'on travaille en séance régulièrement. Donc, s'il vous plaît, en séance, ne me dites pas Bah, de toute façon, c'est facile. Le prochain ou la prochaine, euh, si je me rappelle de ce que je suis en train de dire, me dit euh, J'ai du gras sur les fesses, on fait les fessiers. Je lui ferai faire des fessiers jusqu'à ce qu'elle puisse plus s'asseoir par terre, d'accord. Et si c'est un mec qui me dit « Ouais, j'ai un peu de gras sur les bras ou sur les pecs, j'aimerais faire de les pecs. je lui fais faire des pompes pendant 25 minutes jusqu'à ce qu'il qu en soit dégoûté. » Bon, je rigole un petit peu comme ça, mais voilà. Retenez bien ça, une chose, le gras du corps est brûlé par le corps dans son entier et le gras ne se transforme pas en muscle. Vous Travaillez vos muscles et vous brûlez votre gras. Alors la vidéo est un petit peu longue, je suis désolé, mais j'avais besoin d'insister plusieurs fois et de répéter la même chose parce que c'est vraiment important. Et il n'y a pas de raison que j'insiste pas puisque moi, cette question, on me la pose tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Voilà. Si vous avez l'occasion de regarder cette vidéo sur le groupe euh, TMR, eh ben, tant mieux. J'espère pouvoir récupérer cette vidéo, pour l'envoyer par email euh, et que vous puissiez la conserver pour la regarder plus tard ou pour ceux qui ne sont pas sur facebook voilà pour les deux qui étaient en direct à savoir stéphanie euh, Johan, et eh ben je vous dis à très bientôt Johan à la semaine prochaine je crois stéphanie remets toi bien au niveau de ton ta cheville me met, euh, si ma mémoire est bonne euh, si vous avez des questions bah tiens vous êtes en live là actuellement si vous avez des questions posez les moi euh, si elle arrive après, bah, j'y répondrai en commentaire, tant qu'à faire voilà je finis ma soirée, j'ai encore deux trois petites choses à faire et demain, rebelote euh, je vous dis à très bientôt n'ayant pas de questions bye bye